Bonsoir à tous, normalement vous devriez m'entendre, bonsoir tout le monde, quel est le plan qu'est ce qu'on va faire ce soir euh, je vous ai euh, je vous ai préparé plein de trucs euh, à mon avis euh, ça va durer euh, une heure une heure et demie quelque chose comme ça euh, on, on, on va on va essayer de faire tenir ça en, en, en une heure et demie maximum hein. et euh, qu'est ce que je vous ai prévu ben euh, on va apprendre ensemble à utiliser en fait mon logiciel statistique favori. Euh, et ce logiciel bah, c'est le logiciel r je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous euh, qui en ont déjà entendu parler et le cours que je vais vous donner maintenant faut pas le voir comme un cours universitaire euh, très sérieux euh, avec une évolution à la fin on va vraiment essayer de faire ça de manière relax le cours il sera accessible à tout le monde donc si vous n'avez pas de connaissances statistiques a priori ou quelque chose comme ça ne vous inquiétez pas ça va bien se passer vous avez vraiment pas besoin de connaître grand chose pour pour réussir à, à, à me suivre c'est un cours destiné à tout le monde et qui sera très relax alors la première chose que je vous invite à faire ben, c'est installer le logiciel R. Donc faites-le avec moi. J'ai fait exprès de le désinstaller de mon ordinateur comme ça je peux le faire avec vous. Regardez euh, l'écran, je vais lancer Google Chrome et je vous invite à taper sur Google Chrome, eh bien cran, C R A N. Faites une recherche Google pour CRAN. Ça va vous amener normalement sur ce truc là de Comprehensive R Archive Network. C'est le site qui permet de télécharger euh, le logiciel R. Alors c'est un logiciel qui est totalement gratuit, vous n'avez besoin de rien de particulier euh, au niveau euh, financier euh, pour, euh, pour acquérir le logiciel. Il y a une version pour Windows, il y a une version pour, pour Mac, il y a même une version euh, pour Linux. Bon Moi dans mon cache je tourne sous Windows, donc je vais télécharger la version Windows. Si je clique sur la version Windows, bah, je vois qu'il y a l'option ici euh, installer R pour la première fois. Donc c'est l'option que je suggère à, à, à tout le monde d'essayer, de, de, Donc je vais cliquer dessus. Et là, je vois, on me propose de télécharger R3.6.3. Bon, c'est un logiciel qui est régulièrement mis à jour et voilà, je découvre avec vous qu'on en est euh, à la version 3.6.3. Alors, je vais cliquer pour télécharger le bazar. Et pendant qu'il me télécharge ça, ça va assez vite chez moi, je vois. Pendant qu'il me télécharge ça, j'essaye de regarder un peu dans le chat qu'est-ce que vous dites. J'essaye de me rassurer que vous m'entendez bien. Euh, R, c'est gratuit et libre. En tout cas, je vois, il n'y a, a personne qui gueule en disant « On t'entend pas ou l'image est gelée ». Donc, moi, ça me rassure. C'est déjà euh, un, un bon début. Donc s'il y a des gens qui sont sur Linux, pas de problème, normalement tous les logiciels qu'on va utiliser aujourd'hui euh, peuvent aussi s'installer sur Linux, vous devriez y arriver. On peut faire du travail sérieux avec R, hein, j'en vois un qui met ça en doute. Euh, moi j'utilise R, c'est devenu mon principal logiciel euh, statistique depuis des années maintenant, hein, donc tout ce que je fais, même dans les vidéos euh, du chat sceptique que vous voyez, où parfois il y a des graphiques et des choses qui arrivent, je les ai tracés dans R. Euh, donc on sait tout à fait faire des choses sérieuses euh, avec R. Alors, j'ai téléchargé le logiciel, donc je répète, pour ceux qui viennent de débarquer, il faut taper dans Google Cran, et alors vous aurez un site web, le, le site web du Cran, euh, qui vous permet de télécharger euh, R. Je vais cliquer pour l'installer. Vous avez l'habitude, comme moi, quand on doit euh, installer quelque chose, essentiellement, on ne lit pas les conditions euh, d'utilisation ou je ne sais quelle autre connerie. On sélectionne juste la langue, voilà, je vais mettre le français, je fais OK. Suivant, suivant, oui, suivant, euh, veuillez spécifier ou non, option de démarrage, où je vais laisser non par défaut, suivant. Alors juste ici, créer une icône de bureau, moi créer une icône de bureau, ben, je vais le cocher. Okay comme ça j'aurai euh, sur mon bureau euh, des icônes qui me permettront de lancer le logiciel, ça ça peut être facile. Donc quand vous installez le logiciel de votre côté, zappez comme moi je viens faire tout, euh, tout, tout ce qui est raconté, tout le blabla, on s'en fout, faites juste oui, suivant, etc. Sauf quand vous arrivez ici à créer une icône sur le bureau, ben, je vous recommande de le faire. Ce sera plus facile pour la suite. Je fais suivant, et hop, c'est parti, il va s'installer. Alors, je ne sais pas combien de temps vous allez mettre pour le, le, le télécharger, pour l'installer. Normalement, c'est un petit logiciel, hein. c'est un logiciel qui ne pèse pas bien lourd, donc ça devrait aller assez vite. C'est pas un jeu vidéo, quoi, hein. ça, ça devrait aller beaucoup plus vite que ça. Euh, oh, je vois que... Il euh, y a quelqu'un qui vient de me faire un don de 2 euros. donc j'étais pas sûr que cette option allait pouvoir euh, fonctionner de mon côté, parce que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, hein. ce truc-là je le dis déjà, au niveau des donations que vous faites dans le chat. Euh, moi je sais juste d'Arnaud, euh, où je regarde parfois les lives astro euh, d'Arnaud d'AstronoGeek, donc je sais que c'est possible. Donc merci à Pierrick pour, euh, pour ce, ce, ce, premier, euh, ce, ce premier petit don. Euh, Entre-temps, il a fini de m'installer R à cliquer sur terminer et dites moi un peu vous euh, si vous êtes en train d'installer R de votre côté aussi est ce que ça marche est -ce que, est ce que tout le monde réussit à avoir je vais aller sur mon bureau est ce que tout le monde réussit à avoir sur mon bureau regardez ici sur mon bureau euh, on a une belle image de cajou est ce que vous arrivez à avoir ici deux icônes du logiciel R sur votre bureau dites moi un peu qu'est ce que ça donne dans les commentaires quelqu'un qui me dit 20 minutes c'est quoi le temps de téléchargement bah, Toi t'es foutu, ça c'est clair. Mais bon, c'est pas grave. Tu peux regarder ce que je dis euh, et essayer de suivre ce que je raconte, même si tu l'as pas installé chez toi. Alors je regarde, il y en a qui me disent, tout marche, tout marche bien. Wow, encore un nouveau don, merci. Faut pas abuser hein, non plus pour les dons. Euh, ce mois-ci, notamment pour mon Tipeee, euh, le, le, le mois est assez bon, donc n'abusez pas, c'est pas nécessaire non plus. J'ai pas besoin de, de, de recevoir des centaines d'euros ce soir, on n'en est pas là. Alors, je vois que ça marche pour tout le monde. Vous êtes plus de 800 personnes entre temps, la vache. Euh, ok, ben, euh, alors il y en a un qui pose, il y, y a Kevin qui me pose la question Est-ce qu'il faut lancer X64 ou RI386 euh, Donc très bonne question, ça c'est la suite, on en est là maintenant Donc on va euh, lancer euh, la version X64 Donc l'icône ici, euh, X64, c'est ça qu'on va lancer Parce que, de ce que moi j'ai compris en fait ici il y a deux versions différentes de R, et la version i386, ben, c'est une version qui était euh, faite pour les, les, les ordinateurs moins puissants, euh, des ordinateurs avec peu de mémoire vive comme on en avait il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui on, on se retrouve presque tous avec des ordinateurs qui sont surpuissants comparé à ce que c'était euh, il y a de ça quelques années. Et donc cette version de R, ici R i386, en général il n'y a plus personne qui l'utilise. Donc. Je pense pour la majorité d'entre vous, euh, normalement, la version qui va fonctionner, c'est la version euh, X64. Donc allons-y, je vais la lancer. Et alors voilà, bam, on a euh, cette fenêtre euh, qui s'ouvre. Et on va pas se mentir, euh, ça a une gueule qui est quand même euh, assez austère. Hein. Ça, ça, ça vend pas du rêve quand, quand on le voit euh, comme ça. Mais ce que je veux que vous réalisiez, c'est que euh, ce qu'on a en fait ici maintenant euh, face à nous, c'est une calculatrice. Et euh, une calculatrice qui est euh, bien plus puissante que la calculatrice moyenne qu'on utilise euh, à l'école. Donc par exemple, si je tape 5 plus 5, et que j'appuie sur ENTER, regardez, waouh, ça fait 10. Euh, je peux également euh, faire euh, des multiplications avec euh, ce que j'ai à l'écran, donc je peux faire par exemple 8 x 9, et alors il faut euh, comprendre que le symbole de la multiplication dans R, c'est l'étoile, donc je fais 8 étoile 9 pour obtenir euh, 72. Si vous voulez faire une division, genre je sais pas moi, 9 divisé par 8, vous utilisez la barre oblique, donc c'est la barre oblique qui va permettre de faire... Euh, la division. Pour faire une soustraction, il euh, bah, faut utiliser euh, le signe moins. Je ne vais pas vous faire euh, l'affront de, de, de vous expliquer ça plus en détail. En revanche, ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment faire euh, un exposant. Euh, parce qu'il y a beaucoup de calculatrices, euh, en particulier les calculatrices qu'on utilise à l'école, qui ne permettent pas de faire l'exposant. Et donc moi, ici, euh, il, y a, il y a moyen de faire euh, l'exposant. Et donc pour faire un exposant, le symbole, c'est le chapeau. Si vous voulez faire un exposant, je vais faire 10 exposant en 9. Je vais faire 10 chapeau 9, ça c'est pour avoir l'exposant, c'est le chapeau, et alors ça fait un truc bizarre d'après R, 1e plus 0,9, je vais revenir là-dessus dans deux secondes, je vais juste vous montrer qu'il y a une alternative au chapeau, pour faire un exposant vous pouvez également faire la double étoile, donc si vous faites 10 étoiles étoiles 9, vous aurez 10 exposants 9 exactement de la même manière. Alors avant de parler un peu du charabia là, 1e plus 0,9 ce truc qui vient d'apparaître, peut-être qu'il y en a certains parmi vous, ce que je suis en train de taper, il le voit peut-être pas très bien euh, parce que le texte est peut-être un, un, un petit peu trop petit. Euh, alors c'est pas un problème si, si jamais vous trouvez euh, que le texte de, du logiciel R qu'on vient de lancer euh, est un peu trop petit. Vous pouvez changer la taille du texte en allant dans Edit. Vous allez dans Edit, Edit tout en haut à gauche, et puis vous cliquez sur Préférences. Donc Edit tout en haut à gauche, et vous cliquez sur Préférences. Et là en faisant ça, euh, vous avez l'option Size qui apparaît ici. Et ça c'est pour euh, la taille du texte. Donc par défaut euh, il est à 10. Bon moi je vais le mettre à 14. Ça devrait faire l'affaire, si je le mets à 14, vous allez me dire. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien comme ça. J'espère que tout le monde voyait quand la taille était 10. Donc voilà, j'ai augmenté la taille du texte. Donc je vous disais, si je fais 10 exposants 9, j'ai un truc dégueulasse qui sort. Ce truc, en fait, c'est de la notation scientifique. Alors, je suis un scientifique... Donc je suis censé dire euh, la notation scientifique c'est trop cool. Moi je vais vous avouer euh, que ça me gonfle. La notation scientifique euh, ça, ça, ça m'emmerde. Donc euh, euh, moi avoir ici la notation scientifique qui apparaît dans R, ça m'amuse pas. Alors la bonne nouvelle c'est que si vous non plus ça vous amuse pas et que vous voulez vous débarrasser de ça, il y a moyen de la désactiver. Alors pour désactiver la notation scientifique dans R, on va taper une commande. On va taper option avec un S. Et entre parenthèses, on va taper si pen égale 999. Voilà, donc ça c'est une commande, on l'exécute en appuyant sur enter, hop, comme ceci. Et qu'est-ce qu'elle fait cette commande une fois qu'on l'a euh, exécutée ben, En fait cette commande, euh, ce qu'elle fait c'est qu'elle désactive la notation scientifique dans le sens où à partir de maintenant, si j'exécute des, des nouveaux calculs, des nouvelles lignes de code, à partir de maintenant il n'y aura plus de notation scientifique. Euh, donc je vais par exemple essayer de faire 10 étoile étoile 9, donc je vais refaire le 10 exposant 9, regardez, voilà, fantastique. On a un milliard, comme moi je voulais que ce soit noté dès le début. Donc on n'a plus la, la notation scientifique à partir d'ici. Alors l'une des raisons pour lesquelles moi je recommande R comme, comme calculateur, comme calculatrice, comparé à une calculatrice traditionnelle, c'est parce qu'avec R, vous allez pouvoir manipuler des nombres qui sont très très grands donc si c'est nécessaire, euh, vous allez pouvoir manipuler des nombres potentiellement gigantesques dans R, ce qui ne sera pas possible avec une calculatrice euh, standard. Euh, et c'est pareil pour les nombres ultra-petits, donc des nombres du genre 0,0000, etc., des nombres vraiment minuscules, ultra-petits, vous allez pouvoir les, les, les manipuler dans R. Mais R a bien sûr ses limites, R ne peut pas non plus manipuler des nombres infiniment grands, et je vais vous montrer qu'on atteint la limite assez vite, enfin assez vite, vous allez voir, on va, on va atteindre une limite, hein. je vais essayer de calculer 9 exposants 20, Regardez, voilà le nombre qui sort, un nombre conséquent, vous m'accorderez, ce n'est pas, pas un petit nombre. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Je vais essayer maintenant de faire 9 exposants 30, bon, le nombre est encore plus grand. On va 9 exposants 50, 9 exposants 100, alors si je fais 9 exposants 100, je commence à, à, à manquer de place pour afficher tout le nombre tellement il est énorme, donc ce que je vais faire c'est que la sous-fenêtre ici, je vais la mettre en plein écran, mais même ainsi, hein, si je continue et que je fais par exemple 9 exposants 200, comme ceci, bah euh, là euh, j'obtiens des nombres euh, qui sont euh, qui sont sidérants euh, en termes de leur taille, je ne sais pas si vous réalisez la taille du nombre qui est ici. Je vais continuer, faire 9 exposant 300, voir jusque où je peux aller, comme ça, euh, ça passe encore, et alors je vais essayer de faire 9 exposant 400, et regardez, voilà, là je suis bloqué. Donc il semble que le, le, le plus grand nombre que j'ai réussi à obtenir ici, euh, c'est 9 exposants euh, 300. Si vous faites 9 exposants 400, ce qui se passe, c'est que R, il vous met juste inf pour dire infini. Euh, ce qui est une manière polie de vous dire que voilà le nombre il est tellement grand que R, il, il renonce, euh, et il vous affiche juste juste infini. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est d'accord que, regardez, le 9 exposant 300, il euh, y a de quoi faire, il hein, y, y a de la marge, on, on a de quoi bien s'amuser. Alors, ce que euh, je vais vous montrer maintenant, c'est que euh, dans R, euh, on peut stocker des nombres, on peut stocker euh, des résultats euh, dans le but de peut-être les manipuler à, euh, plus tard à nouveau pour faire des opérations dessus. Donc par exemple, 9 exposant 20, je pourrais décider, bah, je veux le stocker temporairement euh, pour pouvoir plus tard peut-être le multiplier par 2 ou un truc comme ça. Pour stocker des choses de manière temporaire, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut juste taper une lettre ou un mot, ce que vous voulez en fait. Moi, je vais taper euh, chocolat. faire chocolat. Chocolat comme ceci, suivi du symbole égal, et à droite du symbole égal, euh, vous allez mettre la valeur que vous voulez stocker. Moi je vais mettre euh, 9 exposant 20. Donc cette ligne de code là, chocolat égale 9 exposant 20, si vous l'exécutez, ce que ça fait en fait, c'est que ça crée un objet euh, dans R, ça crée un objet qui portera le nom chocolat, et cet objet contient la valeur 9 exposant 20 à partir de là. Et quand un objet a été créé dans R, comme l'objet « chocolat » que je viens de créer à l'instant, si vous tapez une ligne de code avec juste le nom de l'objet et rien de plus, et que vous décidez d'exécuter cette ligne de code, donc tapez juste « chocolat » et tentez de faire Enter pour exécuter la ligne de code, R va vous dire, si l'objet existe, qu'est-ce qu'il y a dans l'objet. Et donc voilà, j'ai 9 exposants 20, hein, en fait donc j'ai la valeur euh, contenue dans, dans l'objet « chocolat » qui est affichée. Donc juste exécuter le nom d'un objet qui, qui a déjà été créé, qui existe déjà euh, ici euh, de manière temporaire dans R, ça va vous donner euh, le contenu de cet objet. Et alors je peux faire maintenant des trucs genre « chocolat » étoile 2. Pour multiplier la valeur contenue dans le chocolat par 2. Alors comprenez bien quand je fais ça que ce que fait R, c'est qu'il récupère la, la, la valeur qu'il y a dans l'objet chocolat, il la multiplie par 2, et il nous affiche le résultat. Mais la valeur dans l'objet chocolat n'a pas été altérée, elle n'a pas été modifiée, hein, donc elle est toujours la même. Si je réexécute juste le nom chocolat comme ceci, vous allez voir, c'est la même chose, c'est toujours 9 exposant 20. Je vais créer un second objet, je vais faire A égale à 5. A majuscule, donc je suis en train de créer un objet A majuscule, voilà, qui vaut la valeur 5. Regardez, je vais faire un truc maintenant genre chocolat divisé par A majuscule. Donc ça, ce que ça fait, c'est, euh, ça prend la valeur qu'il y a dans l'objet chocolat, ça prend la valeur qu'il y a dans l'objet A, et ça effectue la division, et ça nous met le résultat à l'écran. Mais je le répète, ça n'altère pas le contenu ni de l'objet chocolat, ni de l'objet A. En fait, si vous voulez altérer le contenu d'un objet qui a déjà été créé, bah, il faut à nouveau utiliser le signe égal. Donc, Par exemple, si je veux altérer le contenu de l'objet chocolat, bah, je dois faire chocolat égal, et à droite du signe égal, je mets la nouvelle valeur euh, que j'ai envie de faire rentrer dans chocolat, ce qui peut être quelque chose comme chocolat x 5. Donc si j'exécute cette ligne de code-là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que R a été récupéré la valeur qu'il y avait dans l'objet chocolat, il l'a multiplié par 5, et le résultat a été stocké dans l'objet chocolat. Donc maintenant, ce qui se trouve dans l'objet chocolat n'est plus 9 exposants 20, maintenant ce qui se trouve dans l'objet chocolat, c'est 9 exposants 20 fois 5. Alors réalisez que, quand on crée comme ça des, des, des objets dans R, c'est vraiment temporaire. C'est vraiment temporaire dans le sens où, si je décide maintenant de fermer R, je vais aller tout en haut à droite, je vais cliquer sur la croix tout en haut à droite, je vais fermer R, il me demande si je veux sauver euh, quelque chose, donc je lui dis non, hein, je ne vais rien sauvegarder. Donc je vais fermer R et je ne vais rien sauvegarder. Et si maintenant je le réouvre, double clic sur R et je le réouvre avec la console, bah, euh, les objets que j'ai précédemment créés, chocolat et A, ont été détruits. Je ne peux pas les retrouver. Alors vous constatez aussi que tout est réinitialisé dans le sens où mon texte est de nouveau euh, plus petit. Donc je vais le refaire en plus grand. Hein, je vais faire Edit, Préférence. Et je vais remettre la taille de, de, de 14. Hop, voilà. Et si maintenant je tape par exemple juste. A majuscule, parce que j'avais créé un objet A majuscule avant et que juste exécuter le nom de l'objet doit me donner le contenu de l'objet, bah je me fais engueuler. R m'engueule, il me fait euh, l'objet A n'est pas trouvé parce que l'objet n'existe plus. Euh, il était temporaire. Pareil pour chocolat. Si je tape chocolat, bam, erreur, l'objet n'existe plus. Donc il faut que je recrée ces objets. faut que je recrée ces objets. Mais également pour les histoires d'écriture scientifique, là, le 10 exposant en 9 qui est censé faire un milliard et qui me met l'écriture scientifique, vous voyez c'est de retour aussi, tout a été réinitialisé, donc il faut que je recommence tout ce que j'ai fait. Et c'est un peu gonflant, hein. on est d'accord que est à chaque fois que je ferme R et que je le réouvre, si je dois à chaque fois refaire tout ce bazar, c'est un petit peu gonflant. Et donc l'une des solutions à ça, il y a plusieurs solutions à ce problème, mais l'une des solutions c'est en fait de ne pas taper vos codes directement dans la console comme j'étais en train de le faire. L'une des solutions, en fait, c'est de prendre la console, de prendre R et de le foutre, genre, sur la moitié droite de votre écran, de votre écran et sur la moitié gauche de votre écran, d'avoir une autre fenêtre, un éditeur de texte. Et vous allez taper votre code dans l'éditeur de texte et sauvegarder ce code que vous tapez dans l'éditeur de texte au fur et à mesure que vous le tapez. Et quand vous avez besoin d'exécuter une partie de votre code, ben vous le copierez, collerez dans la console de R. Alors, quel éditeur de texte je recommande ben, Si vous avez vraiment rien vous pouvez utiliser euh, le bloc-notes de Windows, c'est l'option la plus basique. Euh, si vous êtes sous Mac, euh, je crois que c'est euh, TextEdit, que ça s'appelle, euh, qui, qui, qui va bien marcher aussi. J'espère que je ne dis pas une connerie. Mais moi je vous recommande, on a envie peut-être d'un logiciel un, un, un, un petit peu plus euh, sympathique, moi je vous recommande chaudement un truc qui s'appelle Sublime Text. Sublime Text, c'est gratuit également. Ça fonctionne sous Mac, ça fonctionne sous Windows, je crois même que ça fonctionne sous Linux. Et donc c'est ça maintenant que je vous propose qu'on va installer. On va s'assister, pour faire du R, d'un éditeur de texte. On va aller installer euh, Sublime Text. Donc, lancez Google Chrome ou euh, tout, tout navigateur web euh, que, que vous avez sur votre machine et que vous utilisez, et tapez dedans Sublime Text. Hop, je tape Sublime Text. On a le site Sublime Text qui sort immédiatement euh, quand je le tape dans Google. Et bah, je vois ici, j'ai un gros bouton immédiatement sur la page du site web, hein, euh, télécharger pour Windows. Mais si jamais vous devez télécharger ça pour un Mac ou même sous Linux, bah alors cliquez sur le bouton télécharger qui est un peu plus haut ici. Et je pense normalement, il y, y a un listing ici où vous avez la possibilité de l'installer pour macOS, pour Windows et même pour Linux. Donc moi, je vais installer pour Windows la version 64 bits. Donc je vous recommande, si, si vous êtes sous Windows vous ne savez pas quoi faire, essayez la version Windows 64 bits. Normalement, ça va fonctionner. C'est un logiciel qui est hyper léger. Donc le téléchargement, il est instantané. L'installation, je pense, va être peut-être un peu plus longue. Donc j'ai téléchargé le logiciel et je vais l'installer. Comme d'hab, on hein, fait next, next, install. On lit pas les conditions parce qu'on a autre chose à faire. Finish. Voilà, j'ai installé Sublime Text. J'ai plus qu'à le lancer. Donc via le menu de Windows, je vais le lancer. Et voilà, j'ai un éditeur de texte. Je vais le mettre sur la gauche et sur la droite, bah, je vais mettre euh, sur la droite, où était R Il est ici, et sur la droite, je vais mettre R. Alors pendant que vous installez Sublime Text de, de, de votre côté, je vais regarder un peu euh, qu ce qu'est-ce que vous racontez euh, dans le chat. En tout cas, je vois, il y a toujours personne qui gueule, donc ça se passe bien. Euh, personne ne gueule, donc c'est qu'on entend toujours ma voix et qu'on voit mon image, donc c'est déjà un bon début. On approche les 900 mais ça a l'air de se stabiliser donc euh, j'ai vraiment battu un gros record aujourd'hui du nombre de personnes à qui euh, j'essaye d'apprendre des trucs en même temps euh, en direct euh, avec euh, presque 900 personnes c'est vraiment un record j'ai jamais fait autant le pouvoir d'internet je crois que ça a l'air d'aller hein. je vois que y a, y a, y a personne qui a l'air d'avoir un gros blocage ou un problème le lobby des logiciels libres qui nous fait télécharger ces logiciels oui, enfin, c'est surtout que ces logiciels sont gratuits, quoi. Que De manière générale, que ce soit moi ou vous, on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément 100 euros à, à griller pour chaque logiciel, donc c'est bien pratique d'avoir des logiciels gratuits comme ça. Donc on peut remercier les gens qui, qui mettent de leur temps pour concevoir et maintenir ces logiciels sans finalement demander tellement que ça en retour, quoi. Donc, sublime texte, au passage, c'est un logiciel qui est payant en fait. Mais les créateurs sont vachement sympas. En gros, ils nous laissent utiliser la version d'évaluation indéfiniment. Donc on peut utiliser Sublime Text aussi longtemps qu'on veut, même si en théorie on est censé l'acheter. Alors, j'ai Sublime Text et donc le plan avec Sublime Text, c'est vous allez taper vos codes dans l'éditeur de texte. Je vais retaper par exemple option sipen égale 999. Je vais recréer mon objet chocolat là. Chocolat égale 9 exposants 200. Hop, voilà pas 2200, euh, A est égal à 5, voilà, j'ai ici trois euh, lignes de code, et ces trois lignes de code, ben, je peux euh, soit euh, en, en copier une à la fois, et je colle ça dans la console, j'appuie sur Enter et ça l'exécute, mais il n'y a rien qui empêche, R va très très bien avaler si vous copiez d'un coup les trois lignes, et que vous les copiez d'un coup, bam, comme ceci, R va, va, va pas avoir de problème avec ça. Et donc là maintenant j'ai nouveau mon objet euh, chocolat, euh, qui est de nouveau là, mon objet A, et euh, l'écriture la, la, scientifique, hein, si je fais euh, 10 exposants 9 avoir un milliard sans avoir cette stupide écriture scientifique à la noix. Donc voilà, ça c'est la manière de travailler de beaucoup de scientifiques qui utilisent R. Donc ils ont R ouvert d'un côté et ils ont un éditeur de texte ouvert de l'autre, sublime texte dans, dans, dans mon cas. Mais en fait, on est d'accord que même ainsi, l'éditeur de texte il est assez joli, mais R en lui-même, c'est assez austère, ça reste moche, hein, c est, c est, c est pas vraiment, on n'a pas trop envie de l'utiliser. Alors il y a beaucoup de chercheurs qui, plutôt que d'utiliser, de travailler comme moi je viens de vous le montrer, ils ont une autre option. Il y a beaucoup de chercheurs, eux, ce qu'ils font, je vais tout fermer, il y a beaucoup de chercheurs, eux, ils utilisent un autre logiciel, c'est-à-dire, ils installent un logiciel supplémentaire, ils installent une couche au-dessus du logiciel R, et ils vont interagir avec R uniquement via cette couche qui place au-dessus de R. Ce logiciel supplémentaire qui va se placer au-dessus de R et qui sera plus sympa à manipuler, je suis sûr dans le chat que la moitié d'entre vous le, le, le connaissent, c'est RStudio. Donc RStudio qui est aussi gratuit, hein. on va essayer de le télécharger, donc je vais taper dans Google, je vous invite à faire comme moi, taper dans Google RStudio, hop, je tape dans Google Air Studio et je vais télécharger la version gratuite de RStudio. Alors il y a des versions payantes hein, de Air Studio, mais la version gratuite permet de faire tout ce qui est intéressant à faire. Euh, je crois qu'il faut juste que je clique sur télécharger ici euh, en haut. Donc RStudio sur leur site, je clique sur télécharger en haut à droite, et alors j'ai Studio Desktop, c'est ce truc-là que je veux, qui est gratuit. Si vous avez envie de payer, bah je vois, euh, il y a moyen d'en acheter un à 1000$ par an, cool euh, Il y a même moyen d'avoir plusieurs utilisateurs, je découvre, ici je jamais regardé ça à 5000$ par an, cool Donc je vais me contenter de la version gratuite, je crois que ce sera très très bien pour euh, ce soir. Et ça c'est un logiciel qui est un peu plus lourd, donc si je clique pour le télécharger, euh, je vois qu'il fait euh, 100, 150 mégaoctets, 150 mégabytes. Euh, C'est un petit peu plus lourd, mais je vois qu'il l'a téléchargé très vite chez moi, j'espère que ça ira aussi vite pour vous. Si vous avez besoin de l'installer pour macOS, pour Linux ou un truc comme ça, regardez, il y, y a toutes les options, hein. on sait l'installer pour Linux, on sait l'installer pour macOS, normalement il n'y a, a aucun problème. Donc ce logiciel RStudio, je vais lancer son installation. Il y a un truc important à comprendre avec, c'est que c'est donc une surcouche. C'est un truc qui vient de se placer au-dessus du logiciel R. Donc, faut pas espérer euh, que ça va marcher d'installer le logiciel R Studio si vous n'avez pas installé R avant. Donc, ne brûlez pas les étapes. Faut toujours installer au minimum R avant d'installer R Studio. Sinon, ça marchera pas. R Studio est une couche au-dessus de R. Donc, comme d'habitude, je fais euh, OK, install, OK, blablabla. Voilà, c'est lancé chez moi euh, au niveau du téléchargement. Hop. Pendant que ça s'installe de mon côté, je regarde dans le chat quest -ce, que qu ce que ça raconte, on va apprendre à faire des stats ou à coder en R bah un peu des deux, parce qu'en réalité faire des stats dans R c'est coder, c'est la même chose. Pour faire des stats dans R, moi je ne connais pas beaucoup d'options à part coder, En fait, on est toujours amené à faire du code dans R pour, pour faire des stats. Euh, si pas, euh, Karine, si tu n'arrives pas à utiliser Sublime Text, c'est pas grave, hein, tu peux utiliser bêtement le bloc Note, par exemple, hein, si, si tu es sous Windows, tu peux utiliser bêtement le bloc à la place, ça fera l'affaire, mais au final je vous ai fait installer Sublime Text à beaucoup, mais on ne va pas beaucoup l'utiliser aujourd'hui, puisqu'en fait nous on va utiliser RStudio aujourd'hui, et vous allez comprendre l'intérêt de RStudio, je vais ouvrir RStudio, hein, regardons un petit peu justement c'est quoi ce bazar là RStudio, je lance RStudio maintenant qu'il est installé, je lance RStudio, et qu'est-ce qu'on voit euh, quand on lance RStudio euh, bah, Vous le découvrez avec moi. On reconnaît en fait la console R. On reconnaît la console R, mais c'est plus léché, c'est plus beau, c'est moins dégueulasse, c'est moins brut que euh, lorsque j'avais ouvert la console R via le logiciel R tout court, euh, comme au début. Ça a l'air d'être plus joli. Mais le vrai intérêt de RStudio, c'est pas juste parce que c'est un petit peu plus joli. Le vrai intérêt de RStudio, c'est parce que, intégré à RStudio, vous avez déjà un éditeur de texte. Il y a déjà un éditeur de texte intégré à RStudio. Alors par défaut, quand vous ouvrez RStudio comme je viens de le faire, l'éditeur de texte, il n'apparaît pas. Il n'est pas affiché. Il faut l'ouvrir, il faut, faut faire une petite manipulation pour l'ouvrir. Donc si vous venez d'ouvrir RStudio avec moi, pour ouvrir l'éditeur de texte dans lequel on va concrètement euh, taper euh, nos codes, cliquez sur le petit plus en vert tout en haut à gauche, là. Il y a un petit plus en vert tout en haut à gauche, vous cliquez dessus, et vous choisissez la première option qui sort. Donc s'il y en a qui, qui, qui joue avec moi, lancez RStudio, et puis ensuite allez tout en haut à gauche, cliquez sur le petit, vert, le petit plus en vert, et choisissez la première option. Et en faisant ça, regardez, il y a une nouvelle sous-fenêtre qui s'est ouverte, et cette nouvelle sous-fenêtre qui s'est ouverte, ben, c'est mon éditeur de texte, en fait. Et c'est ça tout l'intérêt de, de RStudio, en fait. C'est que RStudio, vous avez de manière intégrée un éditeur de texte qui est conçu spécifiquement pour faire euh, du code R, et puis en dessous, vous avez euh, la console dans laquelle on va pouvoir exécuter le code. Je crois que, normalement, c'est pas le cas chez moi, mais il me semble que, normalement, beaucoup d'entre vous qui ont ouvert RStudio, vous avez normalement ce truc ici à droite. Donc pour beaucoup d'entre vous qui ont ouvert RStudio, ça doit ressembler à ceci. Beaucoup d'entre vous, vous ouvrez Air Studio et vous avez ceci. Vraiment ce qui va nous intéresser, hein, quand vous ouvrez Air Studio, vous ne laissez pas euh, écraser par roi oh, ah, où il y a plein de fenêtres, il y a plein de boutons dans tous les sens. Euh, Gardez-vous concentré sur le fait qu'on a la console au milieu, c'est là-dedans qu'on exécute le code. Les trucs ici à droite, bah, vous savez quoi Vous allez agripper la séparation de la console et des trucs à droite, ici au milieu, agripper cette séparation, et évacuer toute la droite du logiciel. On n'en a pas besoin, on ne va pas l'utiliser, ça, ça fait que nous emmerder. Donc moi je le fais systématiquement quand j'ouvre Studio en général. Moi j'aime bien travailler de manière assez minimaliste. Et donc ce truc ici, tout ce qui est à droite ici dans RStudio, hop, je l'évacue. Et puis ensuite pour ouvrir l'éditeur de texte, le petit plus vert, et je choisis la première option. Voilà, c'est bon, je suis prêt à travailler. J'espère que ça va, que tout le monde est, est, est toujours avec moi jusqu'ici. Je vais un peu qu ce que vous dites dans le, dans, dans le site. Est-ce qu'il y a moyen de mettre Air Studio en français Je vais être honnête, je sais pas. Euh, je suis à peu près sûr qu'il doit y avoir moyen, mais je sais pas, je travaille toujours en anglais. moi. J'ai trouvé euh, avec le temps que prendre les logiciels dans, dans leur langue native, qui est en général l'anglais, hein, c'est ce qui est le plus facile en fait. Moi, j'aime pas me prendre la tête et, et, et en général, je travaille avec la, la version anglaise de tous les logiciels. Euh, pourquoi R et pas une console Python Ben, euh, Moi, la raison pour laquelle je fais du R, euh, c'est par tradition. Quand j'ai commencé ma formation de statisticien, bah c'est ça qu'on utilisait à l'institut de statistique où j'ai appris les stats. Et donc par tradition, j'ai continué d'utiliser ça. Et, et de manière générale, moi je trouve que c'est un logiciel qui marche bien. C'est un logiciel on sait faire absolument tout avec R. Et euh, c'est un logiciel qui est utilisé par des millions de personnes sur la planète et qui est en permanence amélioré et développé par des millions de personnes sur la planète. Donc c'est un bon logiciel, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir l'utiliser. Mais j'insiste en disant ça, c'est pas pour ça que Python c'est mal a priori, Python est très bien aussi. L'important, c'est de trouver finalement euh, un logiciel avec lequel on arrive à accomplir ce qu'on veut accomplir. C'est tout. Hein donc, euh, moi, R me satisfait. J'ai jamais été bloqué du fait de mon usage de R, donc j'ai pas de raison de changer. Quoi. Alors, continuons. Donc, je vous disais, je vais devoir, maintenant, je suis dans RStudio, et euh, je vais devoir dans RStudio bah, retaper euh, tout, tous les trucs que j'avais déjà tapés plusieurs fois. Donc, genre, option si pen est égal à 999 pour désactiver cette saloperie de notation scientifique. Euh, je vais je le tape dans l'éditeur de texte et alors ce qui se passe dans Air Studio, c'est qu'une fois que vous avez tapé une ligne de code si vous voulez l'exécuter n'allez pas la copier et puis la coller dans la console hein, ça va marcher mais euh, il, le, le logiciel RStudio il est fait de sorte que il suffit de sélectionner le code que vous voulez exécuter dans l'éditeur de texte et puis vous cliquez sur Run il y a un petit bouton ici je clique dessus et hop ça l'envoie automatiquement dans la console en dessous donc c'est plus direct c'est plus élégant de le faire comme ça donc vous pouvez faire des copier coller si vous avez envie euh, depuis l'éditeur de texte jusque dans la console mais sinon simplement euh, vous sélectionnez le truc le, le code que vous voulez exécuter et vous cliquez sur Run, ça marchera très bien. Alors, je vous ai dit, on peut créer des objets euh, qui vont exister de manière temporaire dans la console, genre euh, l'objet euh, A majuscule. J'écris je, je, A égale à 5 et puis je, je sélectionne la ligne de code, je clique sur Exécuter et hop, voilà, j'ai créé un objet euh, grand A dans la console qui vaut la valeur 5. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas quand ils commencent à jouer avec du R, c'est que par défaut dans la console R, il y a déjà plein d'objets créés qui existent en fait. Il y a déjà plein d'objets qui contiennent parfois des jeux de données entiers qui sont déjà existants dans la console. L'un de ces objets, c'est l'objet Woman que vous avez ici. Donc l'objet woman, je ne dois pas le créer, il existe déjà dans la console, et donc si je me contente juste d'exécuter le nom de cet objet, rappelez-vous ce qui se passe quand on exécute juste le nom d'un objet qui existe déjà dans la console, bah, ça nous affiche son contenu. Et donc dans le cas de woman, si j'exécute, regardez ce qui sort, bah, je vois, euh, j'ai une série de lignes, et puis ici il y a noté hauteur, et il euh, y a noté euh, poids. Donc en fait c'est un, un petit jeu de données. C'est un petit jeu de données qui est là par défaut, et c'est 15 femmes pour lesquelles on a euh, la hauteur et le poids. Donc, je sais pas c'est quoi les unités, hein, c'est pas, pas très intéressant au final, le jeu de données en lui-même il est pas particulièrement intéressant, mais euh, c'est marrant de voir que tiens, il euh, y a déjà des jeux de données euh, qui sont euh, préchargés là-dedans, il euh, y a déjà des objets dans la console euh, que, qui, sont, qui sont déjà chargés. Alors vous montrer euh, ce premier jeu de données, pour moi c'est euh, une belle excuse, une belle opportunité, euh, pour discuter un peu avec vous de finalement, c'est quoi un jeu de données euh, D'un point de vue statistique, les, les statisticiens ils passent leur temps à manipuler euh, des jeux de données. Euh, mais pour un statisticien, ce qu'est un jeu de données finalement, c'est quelque chose de très précis. en fait. Ça répond à une définition euh, très précise. Et c'est une définition qui est attendue dans tous les logiciels statistiques, euh, y compris dans, dans, dans le logiciel R. C'est-à-dire que si vous, vous avez votre définition de c'est quoi un jeu de données et qu'elle n'est pas en accord avec la, la définition dans les logiciels statistiques, vous allez vous battre avec le logiciel statistique. Donc une bonne chose à faire, je trouve, en général, quand on se dit euh, j'ai envie de faire de la statistique sur un logiciel, euh, par exemple avec R, c'est de bien réaliser c'est quoi finalement un jeu de données pour ce logiciel et pour les statisticiens en général. Alors pour faire ça, pour faire ça, on va basculer euh, sur un, un, un tableau blanc. Donc pour faire ça, je vais tenter d'activer, j'ai un, un, une tablette en dessous de moi sur laquelle je peux écrire, et je vais tenter de faire en sorte que euh, vous puissiez voir l'écran de cette tablette. Alors attention, c'est très technique comme manipulation, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hop, je bascule. Alors, qu'est-ce que vous me racontez dans le chat Si on recrée un objet déjà existant dans le programme, que se passe-t-il Eh bien, c'est une très bonne question super Fred. Genre, euh, on avait l'objet euh, woman là, qui est un objet euh, déjà préexistant. si moi je décide de recréer un nouvel objet woman, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ça va écraser l'objet woman qui était déjà présent. Donc si j'écris par exemple woman est égal à 5, eh bien l'objet woman qui contenait euh, les données de, de, de 15 femmes, bah, ça va être détruit, ça va disparaître. Mais tout ça est temporaire, donc une fois que vous aurez fermé RStudio, si vous le rouvrez, tout a été réinitialisé et tout est nouveau comme avant. Ok, alors, reprenons. Je vous disais, un jeu de données en statistique, ça a une, une définition très précise. Alors, on va essayer hein, de faire une, une jolie petite définition. Donc, essayons de faire définition, jeu de données. Définition, jeu de données. C'est quoi finalement un jeu de données pour un statisticien Hop Alors, je me suis risqué à faire un, un, un, un joli petit dessin ici. Essayez de le faire dans l'autre sens. Regardez, je m'en sers pas trop mal, hein. Même, même dans mes cours à l'UNIF je ne fais pas aussi bien. Définition d'un jeu de données. Alors je vais vous donner pour commencer une définition qui est vraiment une définition euh, euh, crue, nulle, mais que je suis sûr que tout le monde va comprendre. Donc un jeu de données, c'est un jeu de données, c'est un ensemble de trucs. C'est un ensemble de trucs, un ensemble de trucs euh, sur lesquels sur lesquels, j'essaye de parier moi-même de ma définition tellement elle est ridicule, sur lesquels on va mesurer des choses. Donc un jeu de données, c'est un ensemble de trucs sur lesquels on va mesurer des choses. Voilà. C'est clair, non C'est un ensemble de trucs sur lesquels on va mesurer des choses. Donc par exemple, un ensemble de femmes sur lesquelles on va mesurer le poids et la hauteur. Euh, ou prenez un autre exemple, dis, disons que moi ce qui si m'intéresse c'est des villes, et donc je prends un ensemble de, de villes sur lesquelles je vais mesurer ben, la population, euh, la pollution dans la ville et pourquoi pas euh, le pays de la ville par exemple. Je mesure trois trucs sur chaque ville, je mesure pollution, population, pays. Ça, euh, ça, ça correspondra également à ma définition. Alors, on va peut-être essayer de donner une définition un peu, un peu moins ridicule. Je vais essayer de vous donner la vraie définition, hein, la définition que les statisticiens utilisent. Les statisticiens, ils disent un jeu de données, c'est un ensemble d'unités statistiques. Ils ne vont pas parler de trucs. Hein, ils vont utiliser un terme plus pompeux. Ils vont dire euh, un jeu de données, c'est un ensemble d'unités statistiques. Un jeu de données, c'est un ensemble d'unités statistiques sur lesquelles on mesure des variables. Sur lesquelles on mesure des variables. Voilà, ça c'est la définition peut-être un peu plus pompeuse, euh, mais qui correspond à celle des statisticiens. Et alors, ce qu'est une unité statistique bah, Une unité statistique, euh, dans le cas où vous vous intéressez à, à des femmes, bah, une unité statistique, c'est une femme. Si vous vous intéressez à des villes, une unité statistique, c'est une ville. Euh, pour vous donner euh, d'autres exemples, imaginez un, un chercheur en astrophysique. Euh, il s'intéresse aux planètes, aux exoplanètes. Il fait de la recherche sur les exoplanètes. Bah, pour lui, l'unité statistique, ce sera une exoplanète. Et qu'est-ce qu'il va mesurer sur chaque exoplanète Peut-être la taille de l'exoplanète, peut-être sa distance avec la Terre, on peut mesurer tout et n'importe quoi à propos de chaque euh, exoplanète. Ça c'est la définition d'un jeu de données. Alors Après, une fois qu'on a donné cette définition d'un jeu de données, il y a un autre truc dont il faut que je vous parle, ça concerne la manière dont on va représenter un jeu de données. Alors, représentation d'un jeu de données, je vais noter, représentation d'un jeu de données. Il se trouve que, pour la représentation d'un jeu de données, il y a une convention représentation d'un jeu de données, il y a une convention mondiale sur comment un jeu de données doit être représenté. Représenter un jeu de données, tout le monde sur la planète est d'accord pour dire que il faut le faire sous forme d'un tableau. Alors vous allez me dire, wow, « Waouh, ça c est, c est, ça décoiffe, un jeu de données représenté sur un tableau, j'avais jamais entendu parler de ça. » Mais ok, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas juste le fait que ça doit être représenté sur un tableau. Il faut absolument que ce soit un tableau où les colonnes doivent correspondre aux variables du jeu de données. Donc, par exemple, s'il y a 4 variables, je vais avoir la colonne V1, puis j'aurai la colonne V2, V3 et V4. Ça, c'est obligé. Chaque colonne doit correspondre à une variable. Et chaque ligne du jeu de données, il faut absolument que chaque ligne du jeu de données corresponde à une unité statistique. Donc, je vais vous noter qu'on a ici, au niveau des lignes, ouais, je suis en train de merder la manière dont je le dessine. Attendez, je vais essayer de faire mieux. Appliquons-nous. Appliquons-nous. Il faut que je mérite les déjà quelques types que vous m'avez donnés. Dans les lignes, on va mettre les unités statistiques. Dans les lignes, on va mettre les unités statistiques. Voilà. Donc, cette représentation d'un jeu de données qui est universel, que le monde entier utilise, c'est vraiment de dire, voilà, chaque ligne c'est une unité statistique et euh, chaque colonne c'est une variable. Si vous décidez de faire autre chose que vous vous dites « non, moi j'ai pas envie de faire ça, je vais faire ma sauce, Genre, je vais mettre les variables dans les lignes et euh, les unités statistiques dans les colonnes » par exemple, c'est quelque chose que moi je vois souvent euh, auprès des étudiants qui, qui démarrent à l'université. Ben, euh, c'est embêtant parce que c'est pas la convention et que quand vous utilisez un logiciel statistique, le logiciel statistique, il attend que vous allez respecter la convention. Donc si vous la respectez pas, ça va être le bordel presque immédiatement. Vous allez vous battre avec le logiciel statistique presque immédiatement. Si je reviens maintenant à, à Air Studio, hop Normalement, vous me voyez de nouveau avec Air Studio. Dites-moi, est-ce que vous me voyez de nouveau avec Air Studio Est-ce que, est que j'arrive à gérer tout ce bazar Il <coughs> faut que je prenne plus ma respiration. J'ai tendance à être tellement motivé avec ce que je vous raconte que j'en oublie de prendre ma respiration. Euh, alors, et j'en profite pour répondre à quelques de vos questions. Le live dure jusqu'à quand Bon jusqu'à ce que j'en ai marre, jusqu'à ce que vous en ayez marre. À mon avis, le live va durer une heure et demie, quelque chose comme ça. On a commencé à 21h, donc on terminera, on terminera d'ici une demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Alors, on dirait que ça se passe bien pour la technique. Donc je suis nouveau dans RStudio. Et regardez, on va jeter un œil, là. Le, le jeu de données Woman. Est-ce qu'il respecte les conventions euh, universelles, on va dire, concernant le jeu de données Bah oui, ça se passe bien. On a bien en effet qu'il y a deux colonnes qui correspondent à deux variables. Le poids et la hauteur. Et puis vous avez toutes les lignes. Hein. Chaque ligne correspond à une femme, et au total, il y a 15 unités statistiques. Il y a 15 femmes dans euh, le jeu de données. Alors, il y a un autre jeu de données que je vais vous montrer. Il y a un autre jeu de données que je vais vous montrer qui est par défaut présent dans la console R, qui est par défaut préchargé. Euh, l'objet Iris, ça s'appelle. Euh, l'objet Iris, c'est l'un de ces objets qui est là euh, par défaut dans, dans la console, et donc je vais faire la même chose que, que j'avais fait tantôt. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cet objet Iris qui est déjà créé. Et pour ça, il suffit simplement d'exécuter le nom de l'objet. Donc j'écris le nom de l'objet, je le surligne, et puis je vais cliquer sur run, comme ça, hop, ça l'exécute dans la console. Et regardez ce qui sort. Tout ce bazar qui sort, ma console, elle a été floudée, il y a tout ce bazar qui sort ici. C'est un gros jeu de données, en fait. L'objet Iris, il contient euh, un, un, un gros jeu de données. Et comme je sais que, de manière générale, les jeux de données respectent la convention dont je vous ai parlé il y a deux secondes, bah donc je m'attends dans le jeu de données Regardez chaque ligne, ça doit être une unité statistique. Je ne sais pas quoi exactement c'est l'unité statistique dans cet exemple, hein, mais je sais que chaque ligne va être une unité statistique, et chaque colonne représente une variable. Alors, il y a combien d'unités statistiques dans ce jeu de données Bah on va, on, va pas, on, va, on va compter, enfin, elles sont numérotées, en fait. Hein, donc, regardez, ça commence à 1 pour la première unité statistique, et je vais faire défiler. Hein, je vais aller en bas, laissez-moi regarder. 150. Il y a 150 lignes dans ce jeu de données, donc, en fait, j'ai 150 unités euh, statistiques. Alors, les unités statistiques dans le jeu de données, en fait, sont des fleurs. Donc chaque unité statistique, chaque ligne, représente une fleur, et pour chaque fleur, il y a cinq variables qui ont été mesurées. Il y a la variable espèce, il y a la, la, la largeur de pétale, la longueur de pétale, la largeur de sépale, et la longueur de sépale. Alors on va pas, je ne vais pas vous mentir, moi les trucs de botanique, genre les, les, les fleurs, les arbres et tout le reste, bah... Euh, c'est pas une grande passion de mon côté, ça m'emmerde un peu la botanique, la botanique pour, être, pour être honnête. Alors c'est très bien, si vous aimez la botanique, j'ai pas un problème avec vous, hein. mais moi la botanique c'est juste pas ma passion. Donc si vous me demandez par exemple, c'est quoi une largeur de sépale ou une longueur de sépale, de, de j'en sais rien, ok. Mais c'est pas parce que j'en sais rien que je comprends pas la structure de jeu de données, c'est pas parce que j'en sais rien que je comprends pas qu'il y a 5 variables qui ont été mesurées sur chacune de 150 fleurs au total dans le jeu de données. Alors ce jeu de données, Iris, qui est un jeu de données un peu plus conséquent, Imaginons que moi j'ai envie de faire quelques petites stats avec ça. J'ai envie, avec ce, ce jeu de données Iris, de, par exemple, calculer, je sais pas moi, c'est quoi la largeur de pétale moyenne. Donc il y a 150 fleurs, chacune de ces 150 fleurs a une certaine largeur de pétale. Euh, c'est quoi la largeur moyenne dans le jeu de données sur les 150 fleurs Si je veux pouvoir calculer la largeur moyenne de pétale, il faut que dans ce jeu de données, je sélectionne d'abord la colonne qui correspond à la largeur de pétale. Donc j'ai besoin d'aller extraire juste la colonne, toutes les valeurs numériques, qui correspondent à cette colonne numéro 4, la, la largeur de, de, de pétale, et puis je pourrais en calculer la moyenne. Alors comment est-ce qu'on fait dans R pour sélectionner une colonne d'un jeu de données ben, C'est assez simple. Ce qu'il faut faire, c'est taper Iris, donc le nom du jeu de données, suivi d'un symbole dollar, et puis après le symbole dollar, vous allez mettre le nom de la colonne. Donc vous faites Iris, symbole dollar et puis vous tapez le nom de la colonne, donc moi dans mon cas, la colonne qui m'intéresse, c'est la largeur de pétale, donc je tape le nom de cette colonne qui est white en anglais. Si vous exécutez ce code-là, iris white, allez-y, exécutez-le, après l'avoir sélectionné, hop. Regardez, j'ai toutes des valeurs numériques qui sortent, bah, ce sont les valeurs numériques de cette colonne, en fait. Donc j'ai 150 valeurs numériques, une pour chacune des, des, des, des 150 fleurs qui, qui viennent de sortir. Et maintenant que j'ai fait ça, euh, bah je suis prêt à en calculer la moyenne. Maintenant que j'ai sorti ces 150 valeurs, maintenant que j'ai en fait trouvé c'est quoi le code qui permet d'extraire juste une colonne en particulier, eh bien ce bout de code qui me permet d'extraire cette colonne en particulier, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais écrire min, parenthèse, min, parenthèse, ça c'est ce qu'on va utiliser pour calculer la moyenne, et à l'intérieur des parenthèses, il faut que j'aille placer justement le code qui me permet juste d'extraire la colonne euh, numéro 4, celle qui m'intéresse. Donc si j'exécute ce code-là, le code que vous voyez à l'écran, ce qu'il va faire, hein, c'est qu'il va calculer la moyenne de quoi Eh bien de la colonne numéro 4. Donc le, le code entre les parenthèses va extraire toutes les valeurs numériques de la colonne 4, et le min avec les parenthèses autour va calculer la moyenne de ce qui a été extrait. J'espère que c'est clair quand je raconte ça. Je vais l'exécuter hein, pour vous montrer le résultat. Hop, voilà. Je trouve que la largeur de pétale moyenne, c'est euh, 1,19, 1,2 hein, si j'arrondis. C'est la, la, la largeur de pétale moyenne. Pour ce qu'on s'en fiche, hein, parce qu'on est d'accord, euh, après, euh, enfin je sais pas, si vous êtes botaniste, peut-être que vous, vous trouvez ça intéressant, euh, mais, mais, mais voilà, ici on a une longueur euh, 1,2. Alors je vais voir un peu où vous en êtes dans le chat, qu'est-ce que vous racontez dans le chat, est-ce qu'il y a encore des gens qui me suivent Est-ce qu'il y a encore des gens qui font, euh, qui, qui arrivent à suivre ce que je suis en train de faire et qui essayent de faire tourner les codes de leur côté Alors, hier, Je vois l'un de vous qui me met la valeur, donc c'est que vous y arrivez, super, super, très clair, c'est bien, vous me rassurez. Moi, je dois vous avouer, quand, euh, quand j'essaye je quand je, quand d'enseigner euh, comme ça, moi, le truc qui me terrorise, c'est de me dire je suis en train de parler à des gens qui ne m'écoutent pas parce qu'ils comprennent rien de ce que je raconte. Et donc, je suis juste en train de parler à un mur, hein, je suis en train de réciter le truc pour moi-même, puisque de toute façon, plus personne euh, ne me comprend. Ça, ça me terrorise quand je donne cours, c'est de me retrouver dans, dans cette situation-là. Retenez donc qu'on a besoin, si je veux calculer la moyenne par exemple d'une colonne, on a besoin d'abord d'un code pour extraire la colonne et pour ça vous tapez le nom du jeu de données et puis le nom de la colonne et puis ensuite il nous faut bah, quelque chose qui va nous dire je veux calculer la moyenne de ça et donc c'est la fonction mine On peut de la même manière essayer de faire des graphiques. Regardez, on va essayer de faire un graphique. Par exemple en utilisant ist, si j'utilise ist et qu'entre les parenthèses je place bah, euh, les valeurs d'une colonne par exemple euh, on va refaire hein, euh, iris$petal.wide pour extraire euh, la colonne numéro 4 eh bien toutes les valeurs de la colonne numéro 4 sont extraites via iris$petalwide et puis vous avez ici hist euh, qui va tracer un histogramme de, de toutes ces valeurs. J'exécute le code, et regardez ce qui se passe, j'ai ici immédiatement sur la droite le graphique qui s'est déployé et euh, qui me permet donc de visualiser, bah, voilà, j'ai un histogramme de, de, de, de, ces, de ces largeurs de pétales. Alors On ne va pas se mentir, hein, le graphique que je suis en train de vous servir, il, il, est, il est vraiment moche, hein, c'est vraiment un graphique ignoble. Euh, ça, ça vend pas du rêve, il est clair que si on avait utilisé euh, genre Excel, on aurait à ce stade-ci obtenu un bien plus beau graphique. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça se personnalise hein, tout ça. Donc là, si j'utilise les codes les plus simples, que j'essaie vraiment d'aller euh, de manière minimaliste pour un peu vous faire comprendre comment fonctionne euh, R, euh, bah, les résultats que j'obtiens en termes visuels sont pas, sont pas spectaculaires. Hein. Ce graphique-là, euh, il est fonctionnel, mais c'est tout ce qu'il est quoi. Hein. Il est fonctionnel. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais c'est pas ce qu'on va faire ce soir. C'est pas, pas le but euh, pour, pour ce soir. Bon, ok. Tout ça, c'est très rigolo. Euh, tout ça, c'est très amusant. Euh, ce que je vous propose maintenant qu'on explore, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour importer dans la console euh, nos jeux de données à nous. Imaginez, vous avez un jeu de données à vous qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'analyser euh, euh, d'un point de vue statistique ou euh, dans, dans R de manière générale, vous avez envie de jouer avec lui dans R. Comment est-ce que je fais pour importer ce jeu de données qui existe peut-être sur mon disque dur Comment est-ce que je fais pour l'amener euh, dans, dans, dans la console de R Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a une autre convention universelle concernant le stockage des jeux de données. Euh, énormément de statisticiens, beaucoup beaucoup de gens, euh, ils, ont, euh, ils ont la même convention sur la manière dont on va stocker des, des jeux de données sur le disque dur. Et donc, je vais vous montrer cette convention et on va la respecter aussi. Mais d'abord, attendez, je vois dans le chat, il y a des questions qui ressortent. Euh, des gens qui m'encouragent parce que c'est mon premier live et qui trouvent que je m'en tire bien. Yes, merci. Euh, Comment est-ce qu'on crée notre propre objet Alors Robin, pour créer son propre objet, c'est aussi bête que... Regarde, par exemple, imagine je veux créer un objet genre chocolat. Je le refais vite je l'avais montré tantôt. J'écris chocolat est égal à 5. J'exécute ce code-là, hop. Voilà, j'ai créé mon propre objet, il s'appelle chocolat. Et donc maintenant, il y a un objet dans, dans la console qui s'appelle chocolat et qui contient juste la valeur 5. Si maintenant ta question, c'est... Euh, donc si j'exécute je juste, si juste le nom de l'objet, ça me permettra de confirmer qu'il y a la valeur 5 dedans. Si maintenant ta question c'est comment est-ce que je fais pour créer un objet qui contient des données, un vrai jeu de données, ben ça c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est ce que je vais vous montrer comment faire maintenant. Quelqu'un qui m'engueule sur ma prononciation anglaise, oh ça va, hein, ça va, c'est pas, pas un cours d'anglais, je, je dois avouer que c'est vrai que je m'applique pas beaucoup pour la prononciation en anglais, mais on me pardonnera, on pardonnera ça parce que c'est pas un cours d'anglais. Okay. Alors je continue, je vous disais, on veut importer notre propre jeu de données dans la console, et donc je vous disais, il y a une convention de stockage, assez universel pour les jeux de données. Et la convention de stockage assez universelle pour les jeux de données, c'est de stocker vos données sous forme d'un fichier textuel, sous forme d'un bête fichier texte sur votre disque dur. Donc, énormément de chercheurs, presque tous les statisticiens que je connaisse, eux, s'ils ont des données, s'ils ont un certain nombre d'unités statistiques et de variables, comment ils vont stocker ça Eh bien, sous forme d'un fichier texte sur leur disque dur. Euh, et pas sous forme d'un fichier Excel. Donc je sais euh, que la, la tendance naturelle, c'est de se dire, si je dois encoder des données, par exemple, bah, je vais ouvrir Excel et je vais faire une unité statistique par, euh, par ligne dans Excel et une variable par colonne et je vais être très satisfait de moi-même et, et je vais enregistrer ça comme ça au format Excel. Mais ce n'est pas la convention euh, universelle. La convention universelle, c'est de le faire sous forme d'un bête fichier texte. On va le faire ensemble. On va créer notre jeu de données sous forme d'un fichier texte. Donc si vous voulez faire ça avec moi, si vous voulez jouer avec moi, je vous invite à lancer Sublime Text. On l'avait installé tantôt, pas totalement pour rien. On va, on va utiliser Sublime Text à nouveau. Donc ouvrez Sublime Text avec moi. Et maintenant je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer un, un jeu de données dans Sublime Text. Alors l'idée en fait c'est que euh, chaque ligne de texte dans, ce, dans, dans cet éditeur va correspondre à une unité statistique. Chaque ligne de texte va correspondre à une unité statistique. Et en interne d'une unité statistique, on va séparer les valeurs de, de, des colonnes successives par des points-virgules. Alors, beaucoup de blabla, faisons-le concrètement, ok Il faut juste qu'on décide ce sera quoi notre unité statistique. Alors, comme une unité statistique, je vous propose choisissons les jeux vidéo. Okay, moi, je vais dire une unité statistique, c'est un jeu vidéo. Et il faut qu'on décide quelles variable on va mesurer sur un jeu vidéo. Euh, alors, moi, j'ai envie de dire que les variables qu'on va mesurer, c'est bah, d'abord le nom du jeu vidéo. Je pense que c'est euh, un, un, une bonne idée de mesurer le, le, le nom du, de, de chaque jeu vidéo, de chaque unité statistique. Euh, disons une note sur 10, une note sur 10 de, de ce que vous pensez euh, de, du jeu vidéo. Et euh, pourquoi pas le nombre d'heures que vous pensez, grosso modo, avoir passé sur le jeu vidéo. OK donc notre jeu de données, ce sera un ensemble de jeux vidéo, ça c'est les unités statistiques, et on mesure à chaque fois le nom du jeu vidéo, euh, le nombre d'heures passées dessus, et une note sur 10 que vous mettez au jeu vidéo. Alors je vais commencer. Première unité statistique, je mesure son nom, et c'est le jeu Anno 1800. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, Moi c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué euh, dernièrement, il m'a beaucoup amusé. Et puis ensuite, pour la deuxième variable, qui est une note sur 10 que je vais mettre, je tape point virgule, et euh, je vais mettre à ce jeu une note de euh, 9. Je me suis bien amusé avec Anno 1800, je vais mettre 9. Puis je tape de nouveau point virgule, et là il faut que je mette combien d'heures j'ai passé dans le jeu. Je crois que je passais allez, à la louche, une centaine d'heures que, que j'ai grillé dans ce jeu. Cette première ligne de texte, dans Sublime Text, c'est la première unité statistique. Et il y a trois valeurs, parce qu'il y a trois variables. Hein. J'ai trois variables dans le jeu donné, j'ai décidé qu'il y avait trois variables. Je passe à la ligne suivante. Je passe à la ligne suivante, et maintenant je vais taper la deuxième unité statistique. Donc il me faut un autre jeu. Il me faut un autre jeu, et je vais vous mettre le jeu auquel pour le moment bah, je joue avec quelques potes c'est Borderlands 3, euh, le jeu Borderlands 3, je suis en train d'y jouer pour le moment, je sais pas si vous, vous connaissez euh, ce jeu-là, je m'amuse bien euh, avec Borderlands 3, faut que je mette une note, Pff, 7, c'est un chouette jeu, hein. c'est pas le jeu de l'année mais, mais c'est un, un chouette jeu encore, et au niveau du nombre d'heures, je crois que je dois être à une quinzaine d'heures heures, de jeu pour le moment, un truc comme ça, il y a, je vois, un nouveau type, merci à BDP, <rire> je ne sais pas comment je dois prononcer ça, merci pour le type. Faites l'exercice avec moi, hein, si vous avez envie. Ouvrez euh, Sublime Text et vous aussi mettez vos jeux vidéo euh, du moment, ou en tout cas auxquels vous avez joué dernièrement. On va juste en faire quelques-uns, hein. on va en faire euh, 3-4, pas plus. Hein. Il ne faut pas que la base de données soit gigantesque non plus. Je passe à la troisième unité statistique. Alors, troisième unité statistique, je sais pas, je vais mettre. Euh, vous connaissez le jeu Inside C'est un petit jeu que, que moi j'ai vraiment adoré. Si je dois lui mettre une note, je vais lui mettre 10. C'était vraiment euh, un, un, un jeu fantastique. Mais très court aussi. Euh, J'y ai joué, je pense, moins de 10 heures. Un truc comme ça. C'est un jeu auquel j'ai joué, c'est euh, un jeu qui est très court en fait, hein, c'est un jeu qui est, qui est vite fini. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est, mais il est vraiment excellent. Et comme dernier, je vais vous mettre euh, Subnautica. Enfin, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Subna Subnautica, ça, ça a été moi mon jeu de l'année euh, 2018, je me suis vraiment éclaté là-dessus. Je vais lui mettre euh, comme note euh, 10 aussi, il était vraiment génial, et je crois au niveau du nombre d'heures, je ne sais pas, je vais peut-être passer 150 heures dessus, un truc comme ça, voilà. Et je vais dire ça, c'est ma base de données. Je vais pas aller plus loin, parce que le but n'est pas non plus de vous étaler tous les jeux vidéo que j'ai fait ou que j'ai bien aimé. On s'en fout un peu au final. Voilà, c'est une base de données où il y a 4 lignes de texte qui correspondent à quatre unités statistiques. Et dans chaque ligne, en interne de chaque unité statistique, je vois que je sépare les différentes colonnes je sépare les différentes variables par des points-virgules. Cette manière de faire, hein, cette manière de noter les choses, c'est vraiment une convention universelle. Vous allez rencontrer ça partout. Dès que vous entrez dans le monde universitaire ou dans le monde de la statistique, <coughs> vous allez voir, il y a des gens qui font ça comme ça. Et donc, ce jeu de données, une fois qu'on l'a créé ainsi euh, sous forme textuelle, bah, on va le sauvegarder. Hein. Donc, je vais faire euh, save as. Euh, et je vais aller placer ça sur mon bureau. Euh, je vais l'appeler, hein, je ne sais pas moi, games.text.txt. Donc je vais sauvegarder ce jeu de données via Sublime Text et je vais appeler ça « games.txt ». Hop, je sauvegarde, voilà. Donc c'est mon jeu de données, c'est un bête fichier texte, hein, le, le fichier « games.txt ». Je vais être prêt à, à, à l'importer dans R, donc ça, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir l'importer dans R. Je regarde de nouveau un peu qu'est-ce que vous faites dans, dans, dans le chat. « Kerbal Space », oui, « Kerbal Space », il est excellent, hein. Le Kerbal Space, 600 heures t'as passé là-dessus toi Oh la vache 600 heures sur Kerbal Space, bah putain, pas mal, pas mal. J'ai de bons goûts en matière de jeu, mais j'ai des bons conseils, j'ai des bons conseils, j'ai un ami qui, qui est vraiment un fan absolu de jeux vidéo, et comme moi j'ai pas trop le temps de creuser qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, c'est souvent lui qui me dit « ah ben bah, joue à celui-là ou à celui-ci », donc j'ai des bons conseils. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre euh, Notepad++, c'est ok aussi, je suppose. Oui, hein. euh, donc pour l'éditeur de texte, moi j'utilise euh, Sublime Text, ça marche très bien, oui, il est très bien, il est gratuit. Il euh, y a une alternative qui est très chouette aussi, qui est Notepad++. Donc si vous avez l'habitude de Notepad++, aucun souci, hein. utilisez, euh, utilisez ça aussi. Comment est-ce qu'on nomme les variables Alors là, à ce stade-ci, dans le jeu de données que je viens de créer, les variables n'ont pas de nom, et ça, on peut le faire dans R. Ok. Donc pour nommer les variables, on le fera dans R, et pour le moment, les variables, elles, elles, elles n'ont pas de nom. Bon allez j'arrête on va il faut qu'on avance. Qu avance. Donc j'ai ce petit jeu euh, de données, on va maintenant euh, chercher à l'importer dans R. Alors pour importer le jeu de données dans R, là la ligne de code qu'on va devoir exécuter, euh, elle est un petit peu plus compliquée. Alors elle n'est pas monstrueuse non plus, hein, mais elle est un petit peu plus compliquée. Et je dois vous avouer que moi-même je ne la connais pas par cœur. Donc ce que je vais faire c'est je vais la copier-coller de mon pense bête que vous ne voyez pas, mais j'ai un pense bête où je me suis noté euh, grosso modo tout ce dont j'avais envie de vous parler ce soir, pour essayer d'un peu structurer mon blabla. Et donc, je vais copier la ligne de code qui me permet d'importer ce jeu de données. Hop, je la mets ici. Et pour que vous puissiez me suivre, je vais vous la copier également dans le chat. Okay. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent importer euh, leur jeu de données euh, le, le, leur jeu de données qu'ils ont fait avec euh, leur jeu vidéo à eux, qu'ils aiment bien, eh bien, je vous mets la ligne de code dans le, dans, dans, dans le chat dont vous aurez besoin. Hop, voilà. Je vous ai placé la ligne de code dans le chat euh, et cette euh, ligne de code, bah, vous pouvez la copier telle qu'elle depuis le chat et la mettre dans votre RStudio. Normalement, euh, ça va fonctionner. Et ce que cette ligne de code, elle fait, faut l'exécuter, mais ce qu'elle fait, elle va créer dans la console un nouvel objet, un objet qui s'appellera juste JV, pour jeu vidéo, hein, je pas, pas fait preuve d'imagination, elle va créer un objet JV qui contiendra les données de votre fichier texte, et au passage, quand vous allez l'exécuter, je vais le faire, hein, euh, la ligne de code va également nous demander il est où le jeu de données à importer, parce que bien sûr, euh, RStudio ne peut pas comme ça deviner que le fichier texte que vous venez de créer via Sublime Text, que c'est ça que vous voulez importer. Hein. Donc cette ligne de code, hop, je la copie, je vais exécuter, et j'ai euh, ici une fenêtre qui s'est ouverte, regardez, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui me demande en fait euh, d'aller chercher euh, le, le jeu de données euh, sous forme textuelle là, que je viens créer, donc games.txt qui est ici sur mon bureau. Donc il faut aller chercher euh, games.txt qui est sur mon bureau et puis cliquer sur ouvrir. Je vous remontre, hein. je vous remontre, donc j'ai cette ligne de code, elle va créer un objet dans la console, je l'exécute, hop, ça ouvre une fenêtre, dans l'ombre vous allez tous avoir une fenêtre qui s'ouvre, et il faut aller indiquer bah, c'est quoi le, le, le jeu de données textuel sur votre disque dur, là, games.txt. Je clique sur ouvrir et voilà, normalement, <coughs> on a créé dans la console un objet JV qui contient les données. Alors vous, vous verrez peut-être dans la console comme moi, on a ici euh, plein de rouge là qui est apparu. Faut pas vous inquiéter, okay, euh, ça arrive souvent dans, dans, dans R qu'il y a du rouge qui apparaît quand vous exécutez euh, des, commodes, des, des commandes, c'est pas signe que vous êtes en train de, de détruire l'univers ou quelque chose comme ça, vous inquiétez pas. La, la seule chose qui compte pour nous, c'est de regarder en fait l'objet JV que je viens de créer. Bah, Est-ce qu'il contient bien mon jeu de données Est-ce que ça a marché Donc je vais sélectionner le nom JV, et vous commencez à le savoir, quand j'exécute juste le nom d'un objet, bah, R me répond qu'est-ce qu'il y a dedans. Et regardez, bah, ça s'est bien passé. Euh, j'ai ici, euh, je vois que l'objet JV, bah, il contient mes données, et on dirait que l'import s'est euh, impeccablement passé. Quoi, hein. Donc j'ai 1800 1800 euh, avec 9 euh, sur 10, je l'avais mis, et j'ai passé une centaine d'heures dessus. Et il n'y avait pas de nom de variable pour le jeu de données, il n'y avait pas de, de nom pour les colonnes, et donc R, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement décidé, bah du coup, euh, la première colonne, il va l'appeler V1, la deuxième colonne, il l'appelle V2, et la troisième colonne, V3. Et ce jeu donné possède quatre unités statistiques, une unité statistique étant euh, un, un, un jeu vidéo. Quoi. Donc maintenant que j'ai fait ça, ben, ce, ce, ce jeu de données, si vous avez envie de le manipuler, imaginez par exemple, j'ai envie de savoir, tiens, c'est quoi le nombre d'heures cumulées que j'ai fait dans ces quatre jeux C'est quoi le nombre d'heures cumulées que j'ai fait dans ces quatre jeux ben, Pensez à ce qu'on avait fait avec le jeu de données Iris. Il faut, si je veux manipuler les données d'une colonne, il faut que je réussisse à extraire les données de cette colonne d'abord. Donc dans mon cas, ce que je vais faire, je vais taper jv, puis le symbole dollar, et comme moi je veux accéder à la, la colonne qui s'appelle v3, ben, je vais simplement taper v3. Donc si je fais JV$V3, regardez, je vais juste exécuter ça et paf, j'ai 115, 10, 150, voilà, c'est les, les heures que j'avais indiquées dans mon jeu de données, les, les temps de jeu que j'ai fait. Moi, j'aimerais faire la somme de tout ça. Bah ben, pour faire la somme de tout ça, vous allez utiliser SUM avec des parenthèses. SUM avec des parenthèses. Et dans les parenthèses, ben, donc, on va placer JV$V3. Donc je dois de nouveau un peu me pencher pour voir ce que je fais. Hop. Donc, je tape somme dans les parenthèses et je fais jv $v3, comme ceci. Somme, parenthèse, jv $v3. Et donc ça, ça va faire la somme de toutes les valeurs de la colonne v3. Et donc, je découvre que, voilà, pour ces quatre jeux, j'ai grillé 275 heures de ma vie euh, via ces quatre jeux. Euh, C'était des bonnes heures, ok C'était des bonnes heures de ma vie. Donc, suis, euh, je n'ai pas de honte, je n'ai pas de regrets. C'est très, très bien. 275 heures de ma vie qui sont passées là-dedans. Est-ce que ça marche de votre côté Est-ce que vous arrivez à faire cette manipulation Dites-moi un peu dans le chat, est-ce que vous y arrivez Oui, alors euh, je vois ici Samuel, tu me dis est-ce que ça fonctionne en enregistrant en Excel en .csv euh, Il faut savoir que les, les, les, les fichiers .csv, Samuel, ce sont des fichiers de texte en fait. Donc il n'y a conceptuellement aucune différence. Donc euh, si tu enregistres un, un jeu de données sur ton disque dur avec l'extension .csv ou avec l'extension .txt, il n'y a aucune différence. C'est vraiment la même chose. Et d'ailleurs, un fichier CSV, tu peux faire le test si tu veux, Samuel, essaye d'ouvrir un fichier CSV avec Sublime Text. Tu vas découvrir que c'est exactement... Euh, euh, tes données sont stockées euh, comme si on les avait créées, euh, comme on a fait il y a deux secondes. Quoi. Donc un fichier .csv ou un fichier .txt, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Euh... D'autres questions Comment pouvons-nous continuer à apprendre davantage sur le fonctionnement de Air Studio euh, ben Moi, Marcus, ce que je te donne comme conseil, si tu as envie d'aller plus loin que ce que moi je vais vous montrer aujourd'hui, parce que je vois, il est déjà 22h10, hein, donc euh, ça, on ne va pas durer des heures encore. Si tu as envie d'aller plus loin, Marcus, ben, essaye de chercher un peu sur Internet des tutoriaux pour RStudio. Air, pour Air Donc juste avec des mots-clés dans Google du genre euh, tutor, « tutoriaux euh, RStudio euh, », je pense que tu vas trouver plein de ressources, tu vas, tu vas trouver plein de trucs sympas. C'est comme ça moi-même que, que, que j'ai appris, en faisant des recherches un peu idiotes comme ça sur Internet, on trouve plein de super ressources. Quoi. Éventuellement, ce que je ferai, je vais essayer moi-même de mettre quelques bons liens euh, dans, dans la description euh, de la rediffusion de ce qu'on est en train de faire maintenant. Euh, alors, pour nommer les colonnes. Euh, bonne question, comment est-ce qu'on fait pour nommer les colonnes de notre jeu de données Donc là le jeu de données, euh, v1, v2, v3, c'est pas génial comme nom de colonne, est-ce qu'il y a moyen de changer ça euh, Oui, voilà le code, tu vas faire colnames de jv, donc tu fais colnames du jeu de données jv, puis tu mets égal, petit c parenthèse, alors posez pas de questions. Hein, pourquoi petit ce et parenthèse c parenthèse, c'est pas ça qui est important, et puis entre guillemets, séparé par des virgules, tu vas mettre les noms que tu veux pour tes trois colonnes, donc je vais par exemple mettre, entre les premiers guillemets, je vais mettre nom, parce c'est le nom du jeu, je vais même écrire nom du jeu, voilà. Ici, je vais noter note sur 10, et ici, je vais noter, euh, c'était quoi, nombre d'heures de jeu, heure de jeu, je vais mettre, heure de jeu. Donc si, si vous voulez changer les, les noms des colonnes de votre jeu de données, utilisez call names sur l'objet dans la console qui contient euh, vos données, égal petit c parenthèse et puis là regardez vous avez des guillemets séparés par des virgules et c'est entre les guillemets que vous mettez les, les nouveaux noms pour vos pour vos colonnes donc si j'exécute cette ligne de code je vais le faire hop le résultat d'avoir exécuté cette ligne de code c'est qu'on a changé les noms de colonnes du jeu de données donc si maintenant j'exécute juste le nom du jeu de données pour voir c'est quoi le contenu vous allez voir que ça aura changé voilà donc là si maintenant j'exécute jv je vois euh, nom du jeu c'est la colonne nom du jeu la colonne euh, note sur 10 et la colonne heure de jeu donc retenez Call names, ça c'est la clé si on veut changer les, les noms de colonnes du, du jeu de données. Euh, alors, je continue de lire un peu ce que vous me dites. Mon prof a créé avec d'autres profs le site BeginR. Très bien, <rire> très bien, je crois qu'il n'y a rien à dire. J'imagine je, je, que si tu me le dis, c'est que c'est un, un bon site, donc très très bien. Si y en a qui veulent aller jeter un oeil là-dessus, BeginR, ça peut être très bien. Euh, il nous reste euh, avant que j'ai dit que j'allais arrêter de toute façon il nous reste un peu moins de 20 minutes, donc je vous propose, on va faire un, un tout dernier petit truc. truc. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu ensemble pour le moment On a vu ensemble en fait comment installer euh, R, hein, on a vu ensemble comment on pouvait euh, créer des objets temporaires dans la console. On a vu ensemble que certains de ces objets c'était des jeux de données en fait. On a vu ensemble qu'un jeu de données c'était toujours des unités statistiques, ça c'est les lignes, et des variables, ça c'est les colonnes. Et on a vu ensemble comment on pouvait importer un, un jeu de données stocké sous forme textuelle sur le disque dur. On vient de le faire maintenant ensemble, on l'a importé et on, on a joué un peu à le manipuler. Mais vous savez, les, les, les chercheurs, ils manipulent souvent des jeux de données euh, qui ne sont pas des, des, des, des jeux de données sous la forme textuelle. Ce sont des jeux de données que ça va être difficile de stocker sous la forme textuelle ou qui, naturellement, ne viennent pas stocker sous une forme textuelle. Alors de quoi je suis en train de vous parler quand, quand je baratine ça Mais Je vous parle des images, tout simplement. Euh, une image c'est un jeu de données comme un autre en réalité. Une, une bête image, une photo de chat par exemple, c'est un jeu de données aussi. Et si vous pensez à, à un chercheur qui par exemple, il a un télescope euh, et il fait euh, des photographies euh, du, du, du, du fond de l'univers, euh, il pousse le télescope au maximum de, de, de ses capacités pour ramener euh, des, des, photos, euh, des, des photos avec plein de bruit qui vont être difficiles, il va devoir faire un traitement de cette image, il va devoir, euh, il va devoir traiter l'image. Et euh, importer des images pour pouvoir les manipuler dans un logiciel comme R, ben c'est quelque chose qui est assez important à pouvoir faire. en fait. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très intéressant à faire. Et donc ce que je vais vous montrer maintenant pour, cl pour clôturer, c'est comment est-ce que je peux importer une image dans R. Et ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est qu'une image, c'est un jeu de données aussi, au sens de la définition statistique que je vous ai, ai donnée tantôt. Il y a moyen de voir une image, comme un ensemble d'unités statistiques. Et c'est tout con, il suffit de voir l'image comme un ensemble de pixels, et dire que chaque pixel est une unité statistique. Donc chaque pixel d'une image est une unité statistique, et il nous faut maintenant des variables. Qu'est-ce qu'on va mesurer pour chaque pixel Bah La couleur du pixel, aussi bête que ça. Donc une image, est moyen d'essayer de l'importer dans R, sous cette idée-là qu'on va avoir une ligne par pixel, et on va avoir une colonne, qui correspondra à la couleur du pixel. Alors maintenant, s'il y en a parmi vous bah, qui s'y connaissent un petit peu euh, en informatique euh, et en, en, en histoire de traitement d'image, peut-être que vous connaissez ceci, je vais vous montrer une image. Peut-être que vous êtes conscient de cette réalité-là que, en réalité, euh, nos écrans d'ordinateur, euh, si, si euh, on se demande bah, « tiens, comment est-ce qu'ils font pour euh, nous afficher une image par exemple ?» Eh bien, euh, notre écran d'ordinateur est composé de pixels, et chaque pixel, il n'y a pas à l'intérieur une espèce de diode qui va pouvoir choisir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En réalité, hein, si on zoome très fort sur un écran et qu'on regarde de, de très très près les pixels qui constituent l'écran, on constate qu'un pixel, regardez ici le petit carré blanc que j'ai sur mon image, un pixel sur un écran, en fait, c'est un assemblage de trois diodes. Trois diodes lumineuses, du rouge, du vert et du bleu. Euh, et c'est comme ça à ma connaissance sur tous les écrans, donc n'importe quel écran que ce soit celui de votre smartphone, celui de votre TV euh, ou celui de votre ordinateur euh, si vous zoomez sur les pixels de cet écran vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est composé chaque pixel est composé de trois diodes, une verte une rouge et une bleue et en fait une image sur un ordinateur euh, ce qu'on a pour chaque pixel de l'image c'est pas une couleur, c'est en fait on a une intensité de rouge, une intensité de vert et une intensité de bleu. Donc euh, quand vous avez une image stockée sur un ordinateur euh, du genre une image de chat, pour chaque pixel de, de l'image de chat, vous allez avoir quelle intensité de rouge on a, quelle intensité de vert on a et quelle intensité de bleu, et ça va être reproduit par votre écran. Et c'est la superposition de ces trois intensités qui va vous donner la couleur finale. Donc par exemple, euh, si vous avez une partie de votre image qui est blanche, vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que l'intensité du bleu, du vert et du rouge sera maximale de ce côté-là de l'image. Donc toutes les diodes rouges, vertes et bleues vont être au maximum de ce côté-là de l'image. Et à l'inverse, si par exemple votre image euh, elle est noire à un certain endroit, bah ça veut dire que toutes les diodes, que ce soit le bleu, le rouge ou, ou le vert, vont être complètement éteintes de ce côté-là. Et si vous voulez de la couleur rouge, imaginez euh, une partie de votre image est rouge, bah ça veut dire que juste la diode rouge sera allumée pour tous les pixels correspondants et les diodes euh, vertes et bleues vont être éteintes. Je ne sais pas si vous connaissez ces histoires, ce que je suis en train de vous raconter. Il y en a qui connaissaient ça. Moi en tout cas, euh, la première fois qu'on m'a raconté ça, je dois avouer que ça m'a assez fasciné. Je ne savais pas qu'il y, qu y avait tout ça derrière, euh, derrière les pixels, mais euh, ça m'a assez fasciné. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça bah Parce que du coup, une image, hein, d'un point de vue statistique, une image, genre euh, l'image de, de cajou qu'on a ici, euh, d'un point de vue statistique, pour chaque pixel, on va avoir trois variables. On va mesurer une intensité de rouge, une intensité de bleu et euh, une intensité de vert. Alors si vous voulez jouer avec moi pour cette dernière manipulation, d'essayer d'importer une image, mais ben, euh, on va devoir utiliser euh, des lignes de code un peu plus complexes. Donc, on va voir maintenant le, les, les, des blocs de code qui sont un peu plus complexes. Maintenant, je vous rassure, c'est pas monstrueux non plus. Euh, mais ces blocs de code, pour qu'on se facilite un peu la vie, euh, je les ai, avant de commencer le live, je les ai publiés sur la page Tipeee du Chat Sceptique. Donc ce que j'invite tout le monde à faire, c'est d'aller voir la dernière publication dans les news sur la page Tipeee du Chat Sceptique. Et si vous avez la flemme, que hein, si vous avez pas envie de taper ça dans Google, blablabla, bla bla, je vais vous mettre le lien dans le chat. Mettre le lien dans le chat ici, allez tous visiter ce lien et dans ce lien, je vais cliquer dessus moi-même pour vérifier qu'il fonctionne, yes, ça a l'air de fonctionner. Dans ce lien, regardez, je vous ai mis les codes qu'on va utiliser maintenant. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est un clic droit sur, sur la belle photo de Cajou, faites un clic droit dessus et faites sauvegarder l'image, faites un clic droit, faites sauvegarder l'image et sauvegarder cette image sur votre disque dur. Je vais mettre, je vais l'appeler cajou.gpeg comme ceci. Hop. Et alors maintenant que l'image est sauvegardée, on va pouvoir, euh, pouvoir l'importer euh, dans RStudio, et là les, les lignes de code qui vont vous permettre de faire euh, l'import de, de, de cette image de cajou elles sont juste en dessous, donc sur la page Tipeee, vous avez juste en dessous euh, les, les différentes lignes de code. Alors on va exécuter la première, parce qu'elle est un petit peu particulière, on va l'exécuter de manière séparée. Donc copiez avec moi la toute première ligne de code qui est juste après euh, l'image de cajou, et collez-la, euh, collez-la dans... Euh, collez là dans RStudio. Alors, je vais aussi, je vais aussi vous mettre bien sûr cette cette ligne de code dans le chat, comme ça, je vous, je vous colle la ligne de code dans le chat si vous avez la flemme d'aller sur la page Tipeee. Et cette ligne de code elle est un peu particulière en fait Parce que ce qu'elle va faire quand on va euh, l'exécuter euh, Elle va installer un, un, un petit plugin Donc install.packages C'est une ligne de code qui va installer un petit plugin Parce qu'en fait il faut savoir que l'import d'images euh, comme ça euh, dans R euh, Par défaut c'est pas possible en fait Par défaut euh, ça va pas marcher euh, Pour que ça marche il faut installer un petit plugin Alors vous inquiétez pas dans, dans la manière dont ça va s'installer En fait c'est vraiment simple hein. Il suffit d'exécuter la ligne de code Et à partir de là tout est automatique Il faut se soucier de rien Donc je vais le faire Je vais exécuter euh, la ligne de code Hop c'est parti je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été très vite parce que c'est un tout petit plugin, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, hein, ça a duré euh, une fraction de seconde, on a une fenêtre de, de téléchargement qui s'est ouverte et voilà le plugin, le plugin est installé. Alors ce qui est important de comprendre avec cette ligne de code install.packages c'est que euh, c'est typiquement une ligne de code qu'on va faire tourner qu'une seule fois dans toute l'histoire de votre logiciel, dans toute l'histoire de votre machine jusqu'à son prochain formatage. Donc install.packages que je viens d'exécuter ici, faudra plus jamais la réexécuter, même si vous fermez Studio. Donc si vous fermez Studio, le plugin il a été installé une bonne fois pour toutes. Si vous rouvrez RStudio, le plugin sera encore là, il, il sera toujours installé. Donc cette ligne de code install.packages, elle est particulière, il faut la faire tourner qu'une seule fois et après, c'est bon, plus besoin de la faire tourner. Alors les quatre lignes de code suivantes, je vais les copier à nouveau. Et je vais vous les mettre dans le, dans, dans le chat, comme ça vous pourrez copier directement du chat si vous voulez. Ces quatre lignes de code-là, je les copie. Les quatre lignes de code suivantes, je les mettre dans RStudio. C'est vraiment elles qui vont me permettre euh, d'importer l'image. Donc c'est parti, je sélectionne les quatre lignes de code, et puis je clique sur Run. Alors en faisant ça, bah, normalement vous allez avoir une, une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous demander en fait où est l'image que vous voulez euh, importer. Moi je l'ai mis sur mon bureau. Euh, si vous ne voyez pas cette fenêtre, c'est qu'elle est juste derrière la fenêtre de RStudio. Donc réduisez la fenêtre de RStudio et normalement vous verrez cette fenêtre. Euh, si, si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle est juste derrière RStudio. Alors je vais choisir donc euh, l'image de cajou. Hop, comme ceci. Et voilà, c'est fait. L'image a été euh, importée. Alors l'image a été importée, en fait le code qu'on vient de faire tourner, ce qu'il a fait, il a créé dans R, euh, il a créé dans la console un objet qui s'appelle MyImage, donc il y a un objet myImage qui a été créé dans la console et c'est cet objet euh, qui contient eh bien, euh, les unités statistiques. Donc euh, tous les pixels euh, et les, les, les, les couleurs pour chaque pixel vont être contenus dans l'objet myImage qui vient d'être créé dans, dans la console R. Et vous savez ce qui se passe si j'exécute le nom d'un objet qui a été créé, bah, ça va m'en afficher le contenu. Donc je vais faire run sur myImage pour voir quest ce qu'il y a dedans, euh, pour voir si ça s'est bien passé. Alors ma console, quand je fais ça, bah, elle est floudée. Donc là j'ai plein plein de valeurs qui sortent, énormément énormément de valeurs qui sortent, mais ça c'est pas une surprise en fait, voilà j'arrive ici euh, au sommet. C'est pas une surprise parce que, euh, euh, n'oubliez pas, euh, la base de données qu'on vient de créer euh, comme ça, l'objet myImage qui contient euh, maintenant une base de données, euh, chaque unité statistique c'est un pixel. Et, et l'image de cajou qu'on vient d'apporter, elle fait euh, environ 400 pixels sur 400 pixels, donc c'est-à-dire elle fait 160 000 pixels. Donc réalisez bien qu'on est en train de manipuler ici une base de données qui est énorme en fait. C'est une base de données dans laquelle il y a 160 000 lignes, il y, a, il y a une ligne par pixel. Alors le tout premier pixel, regardez un peu, ça c'est le, le, le tout premier pixel de, de, de l'image, on nous dit euh, que euh, son niveau de rouge, euh, c'est 78% pour le niveau de rouge, euh, 87% pour le niveau de vert et 62% euh, pour le niveau de bleu. Donc très bien, euh, la belle affaire. Moi ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce premier pixel, euh, il correspond à quel pixel sur l'image. Donc ce qu'on va faire, hein, je, vais, je vais aller ouvrir l'image euh, de cajou, elle est ici, hop, on va ouvrir l'image de cajou. Le tout premier pixel qui est dans ma base de données dans RStudio maintenant, ça correspond au coin supérieur euh, gauche. Donc le coin supérieur gauche de l'image, si vous regardez, j'espère que, que vous le voyez, mais on voit il y, a, il y, a, il y a un petit triangle vert ici. Donc le coin supérieur gauche de l'image de cajou, c'est des pixels verts et donc le, le, le tout premier pixel que j'ai dans la base de données ici avec 78% de rouge et 87% de vert, bah c'est ce pixel là, okay est qui est celui qui est tout en haut à gauche. La question c'est, le deuxième pixel dans RStudio, on a ensuite un pixel numéro 2, bah c'est lequel Il y a deux options, soit c'est celui qui est en dessous, euh, du, du, du premier pixel, de celui qui est tout en haut à gauche soit c'est celui euh, qui est juste à droite alors euh, la réponse c'est euh, celui qui est en dessous donc l'ordre de lecture de cette image de cajou euh, par défaut euh, dans R, R il va lire l'image de cajou de, de, de pixel après pixel en commençant en haut à gauche et puis il va descendre et il va faire comme ça colonne après colonne donc le pixel numéro 2 euh, correspond au pixel juste en dessous euh, du, du pixel dans le, coin, euh, dans le coin en haut à gauche alors il y a un truc qu'on peut faire pour vérifier euh, que, que l'import de l'image a l'air d'être grosso modo cohérent, hein. c'est si vous regardez cette image, elle a une structure particulière dans le sens où on a un petit cluster de pixels verts tout en haut à gauche, et puis on entre dans une zone noire, il y a une zone noire qui est ici, et euh, la couleur noire, bah, ça correspond à une quantité de rouge, de vert euh, et de bleu qui est très faible. Donc on devrait voir, à mesure qu'on lit les pixels et qu'on descend dans la première colonne de pixels, on devrait voir, nous dans R, qu'il y a une chute des valeurs. Et si vous regardez, c'est bien ça qu'on observe, qu'en fait pour les trois premiers pixels ils ont des valeurs similaires, qui correspondent à, à, à une couleur verte, hein, verdâtre grosso modo. Et puis regardez, à partir du pixel 4, il se passe un truc. Il y a une chute. On n'est plus qu'à 38% pour le rouge, on est à 43% pour le vert, etc. pour le bleu. Et pareil pour les pixels suivants. Vous voyez, il y a une espèce de chute où on n'est plus qu'à 30% pour chacune des trois couleurs. 30% pour chacune des trois couleurs, ce qui correspond grosso modo à une sorte de noir, brun, quelque chose comme ça. Mais en fait, si on regarde l'image, c'est logique, c'est ce qu'on attendait en fait, hein. c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc on a ici une zone où les, où les pixels sont beaucoup plus sombres. Euh, donc c'est bien ça qu'on observe au niveau de la base de données. Donc, ça a l'air de, de, de s'être bien, bien passé. Alors, tout ça est bien joli, euh, moi j'ai mon image qui a importé, j'ai stocké l'image de cajou dans un objet MyImage qui est maintenant dans la console, euh, mais on est d'accord que ce qui est difficile c'est de, de, de visualiser quoi que ce soit, et en particulier, ce que je vous propose qu'on va faire, hein, comme toute dernière manipulation euh, avant d'arrêter aujourd'hui, euh, on va modifier l'image de cajou euh, depuis R, c'est-à-dire j'ai l'objet myImage qui contient euh, euh, l'image de cajou, et bien on va modifier l'objet myImage, et puis cet objet myImage qui n'existe que, que dans la console, euh, on va l'exporter, on va l'enregistrer à nouveau sur le disque dur pour voir le résultat de notre modification. Alors ce que je vous propose de faire, pour modifier l'image de cajou dans R, on va euh, pousser le niveau de vert de tous les pixels au maximum. On va pousser le niveau de vert de tous les pixels au maximum, c'est-à-dire à la valeur 1. Donc le code que je viens de taper ici, regardez ce code, ce qu'il fait, c'est myImage$ G, ben, ça prend la colonne des verts, donc ça prend euh, la couleur verte pour tous les pixels, les euh, 160 000 pixels euh, qui, qui sont présents euh, dans l'objet euh, MyImage, et euh, ça les met égal à 1, ça va tous les mettre à la valeur 1, donc le, le, le, la, la quantité de verts pour euh, les 160 000 pixels va être mise à 1 par cette ligne de code quand je l'exécute. Alors j'y vais, j'exécute, hop, voilà c'est fait réalisez bien que ce que je viens de faire c'est irréversible pour l'objet myImage donc l'objet myImage que j'avais dans la console en faisant ça j'ai profondément modifié les, les, les données qui contenait, donc il n'y a pas de retour en arrière possible le, le seul retour en arrière qui est possible si vous avez fait une erreur de ce type là bah, c'est de réimporter l'image en fait, il faut réimporter euh, l'image et, et, et à partir de là l'objet myImage sera réinitialisé à sa valeur initiale donc il faut réimporter l'objet myImage si vous voulez, euh, si vous voulez euh, revenir en arrière de ce que vous venez de faire si je fais myImage que j'exécute juste le nom de l'objet pour afficher son contenu maintenant vous allez voir. Regardez j'ai une, une colonne de 1 qui apparaît donc c'est la colonne des verts qui a été mis à 100% pour, pour tous les pixels, pour tous les pixels on a mis la, la, la colonne des verts au maximum. J'espère que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de faire, j'espère que, que, que la manipulation fonctionne chez vous aussi. Et maintenant ce qui nous reste à faire c'est cet objet myImage ben, j'aimerais bien l'utiliser pour créer l'image de cajou de, de modifié sur mon disque dur, voir c'est quoi le résultat. Alors pour faire ça, pour sauvegarder l'objet MyImage sur le disque dur et pour voir le résultat de ma petite manipulation ici, retournez sur Tipeee, je vous invite tous à retourner sur Tipeee, et c'est deux lignes de code. Donc il y a ici deux lignes de code juste après, juste après l'image de cajou et les cinq lignes de code pour, pour l'import. Vous avez ici deux lignes de corps, ça c'est pour l'export, hein, c'est pour faire sortir quelque chose de R sur le disque dur. Donc Copier euh, ces deux lignes de code de, de, de, depuis Tipeee, je vais vous les mettre dans, dans, dans le chat comme, comme je l'ai fait pour euh, toutes les autres lignes de code, s'il y en a qui ont la flemme d'aller sur Tipeee. Je copie, euh, je, je colle euh, ça dans, dans R, hop, je colle ça dans RStudio, et il ne me reste plus qu'à exécuter. Okay, donc je vais exécuter euh, les, les, les deux lignes de code, hop, c'est parti. J'ai nouveau une fenêtre qui s'ouvre, alors pourquoi j'ai une fenêtre qui s'ouvre bah Parce que euh, R, RStudio il me demande. Où est-ce que je veux sauvegarder la nouvelle image hein, Et quel nom je veux lui donner euh, Où je veux la sauvegarder et quel nom je vais lui donner Donc je vais l'appeler cajou2.gpeg, euh, comme ceci. Je vais l'appeler euh, cajou2.gpeg. Euh, point, point je vais la sauvegarder euh, sur mon bureau. Alors il me dit, euh, au moment où je, où je cherche à vraiment euh, explicitement le sauvegarder, il me dit euh, le fichier n'existe pas. Est-ce qu est que je veux le créer Bah oui, hein, je, je veux créer le fichier, donc je fais oui. Euh, je dois cliquer sur open pour le créer. C'est un peu contre-intuitif que ce soit écrit open, c'est pas important. Oui, voilà, je sais pas, il m'a demandé deux fois si je voulais le faire, c'est pas très grave. Et maintenant si je retourne sur mon bureau, je vais retourner sur mon bureau. Regardez, je retourne sur mon bureau. Ah, regardez, si c'est pas fantastique. Regardez-moi ça. Voici une cajou radioactive. Donc j'ai euh, comme ça poussé le, le, le niveau de vert de l'image à, à, à son maximum. Et donc résultat, j'ai euh, euh, ma petite cajou qui est maintenant euh, toute verte, toute radioactive, comme si elle avait visité un site nucléaire où ça a mal tourné si c'est pas fantastique ça ne sert strictement à rien mais c'est juste pour vous montrer que il y a moyen d'importer des images dans R et il y a moyen d'aller les manipuler ensuite, il y a moyen de, de, de commencer à, à chipoter sur les images et de faire des choses évidemment beaucoup plus sophistiquées que ce que je viens de faire là juste pousser le verre au maximum, ce qui est complètement crétin, ce qui n'a pas de sens dans l'absolu mais il euh, y a moyen de mettre au point des algorithmes très sophistiqués qui vont pouvoir faire des traitements d'images très avancés, pensez à nouveau à l'image d'un télescope que d'une manière ou d'une autre on doit faire un traitement en dessus, mais il y aura moyen d'écrire un, un code dans R qui pourra transformer cette image et la modifier selon, selon les besoins. Et là-dessus, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer ce soir. Je pense que c'est pas trop mal parce que je vois qu'on bah, a duré une heure et demie, c'est à peu près ce que j'avais prévu, ce qui, franchement, pour un cours de stats, une heure et demie, c'est pas mal, hein c'est beaucoup. Donc le fait de voir là qu'il y a 750 personnes qui sont encore là, bah, bravo, hein, chapeau, vous avez supporté une heure et demie de statistiques. Donc j'espère que le cours d'aujourd'hui en tout cas vous a plu, j'espère que vous êtes bien amusés. Pour moi c'était sympathique, j'ai un peu stressé avant de le donner, mais je crois que je m'en suis pas trop mal tiré. Je, je vous remercie vraiment beaucoup d'être aussi nombreux à avoir assisté à, à cette première tentative, ça fait vraiment chaud au cœur. Moi je vais arrêter là pour aujourd'hui, donc merci vraiment à tous d'être, d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine.